Et eh bien bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tutoriel dans lequel je vais vous faire part de mes techniques, euh, les techniques que j'ai utilisées tout simplement pour la réalisation de mon petit, euh, ma petite vidéo dans laquelle je fais euh, l'effet de téléportation un petit peu façon euh, Dishonored, voilà. Donc, je vous laisse regarder l'extrait. Voilà, donc pour réaliser cette vidéo, évidemment, j'ai utilisé le logiciel Adobe After Effects que je vais lancer tout de suite, hop Donc le but de ce tutoriel, c'est pas vraiment de vous apprendre comment faire cette vidéo précisément de A à Z. Euh, le but, ça va plutôt être de vous faire part des techniques que j'ai utilisées et de vous les apprendre, histoire que vous puissiez les réutiliser derrière dans d'autres domaines, par exemple, enfin dans d'autres styles de vidéos. Voilà, histoire que vous puissiez vraiment apprendre quelque chose euh, que vous pourrez réutiliser par la suite et pas forcément utiliser uniquement dans le cadre d'un effet de téléportation. Donc d'abord, on peut voir que la vidéo se sépare en trois parties. Donc la première partie, c'est euh, la partie où on voit ma main qui se lève avec le tatouage lumineux au dos. La deuxième partie, évidemment, c'est la téléportation. Voilà. Et enfin, la troisième partie, c'est euh, la partie où j'arrive, j'ai fini de me téléporter et où, euh, voilà, je... on, on, a, on a à nouveau ce tatouage lumineux et euh, voilà, tout redevient normal. Et, euh, et puis la vidéo se termine comme ça. Voilà, donc pour commencer, eh ben euh, on va commencer avec la première partie, tout simplement l'effet de tatouage lumineux. Donc personnellement, pour faire cet effet-là, j'ai utilisé une technique assez basique, assez simple, mais qui marche bien pour le coup, et qui s'applique parfaitement à cette situation. Donc cette technique, c'est tout simplement ce qu'on appelle un cache de luminance. Donc je vais vous montrer maintenant comment on fait. On va récupérer le rush de base. Celui-ci. Hop, voilà, donc ça ressemble à ça. Ma main se lève et donc comme vous pouvez voir j'ai tout simplement dessiné au feutre noir, tout simplement, euh, le tatouage donc qui en l'occurrence est euh, la marque de l'outsider dans Dishonored. Donc vous pouvez faire n'importe quelle forme, ça n'a pas de. Enfin, la, la forme n'a pas vraiment d'importance. De... Disons que la, la, la seule limite, ça va être la finesse des traits. Il faut quand même qu'on ait des traits noirs, enfin euh, une zone noire assez épaisse et pas simplement des, des petits traits tout fins, parce que euh, ça va nous poser problème par la suite. Donc voilà, il faut avoir une forme quand même qui se démarque bien et où le contraste est relativement visible, parce que c'est justement ça qu'on va utiliser, le contraste. Chose importante à prévoir, il faut que l'éclairage soit correct de façon à ce que le tatouage ou la marque euh, tracée au feutre noir soit bien euh, distincte de votre main. Là, en l'occurrence, voilà, on a vraiment une, une couleur noire sur une peau éclairée par de la lumière blanche. Euh, voilà, donc on a vraiment un contraste assez visible. Euh, si vous faites ça dans le noir, ça va pas bien marcher, donc je vous conseille vraiment d'avoir un éclairage correct. Ici, en l'occurrence, c'était filmé en extérieur, c'était un temps relativement nuageux, donc on avait une lumière blanche diffuse, c'était parfait. Juste, euh, information importante concernant le tournage de cette petite séquence, euh, vous pouvez voir, comme ici, que je fais, je lève ma main comme ça. Je euh, prends la position que doit avoir euh, mon point, tout simplement, euh, pour être, rester fidèle au jeu. Et là, vous voyez que j'avance tranquillement, voilà, en essayant de rester le plus droit possible, euh, en essayant de faire en sorte que la, la caméra fixe un point et que ce point ne bouge pas trop. C'est-à-dire que je ne parte pas à gauche, pas à droite, pas en haut, pas en bas, voilà. Je reste tout droit et je vais tout droit comme ça. Et donc, vous voyez qu'à la fin, une fois arrivé, je desserre le point en mode « Waouh, ça y est, je suis arrivé » ok super et on descend le bras voilà alors donc une fois que vous avez filmé votre rush vous le mettez sur votre ordinateur et vous l'importez dans After Effects donc pour ça vous allez dans le panneau projet vous double cliquez par exemple ici vous allez chercher votre rush vous faites importer et bim il, il arrive ici donc maintenant la première étape va être de créer une composition à partir de ce rush donc pour ça rien de plus simple vous le prenez et vous le glissez sur ce petit logo ici présent et vous cliquez donc une fois qu'on a ça on va euh, déjà découper ce rush à l'endroit qui nous intéresse, parce que tout le début, ici, en l'occurrence, c'était un peu euh, foiré, c'était des, des essais un peu foirés. Euh, ce qu'on va faire aussi pour faciliter la vie de mon ordinateur, parce que là, c'est une vidéo en 4K, je vais passer ici en 1K. Ça va réduire la résolution de la prévisualisation vidéo, et ça va permettre, du coup, à mon ordinateur de euh, chill un peu, quoi. Voilà. Donc... Donc, ça commence ici, hop, comme vous pouvez voir. Donc, je vais partir à peu près d'ici. Je vais prendre l'extrémité de mon rush, ici, en cliquant, je vais glisser jusqu'au curseur en maintenant la touche Shift du clavier, ce qui permet, en fait, vous voyez, d'activer euh, le magnétisme, comme ça, et de s'arrêter pile-poil euh, au niveau du curseur. Hop, je relâche. Je vais prendre ici pour décaler, toujours en maintenant Shift, et bim, ça, ça vient se coller dès au, au début de, de la séquence, de la composition. Euh, je viens ici ensuite récupérer la petite poignée Fin de la zone de travail, hop, et pareil, en maintenant Shift, bim, on vient la coller à la fin du rush, et ensuite je vais faire clic droit sur euh, le, le petit, la petite bande grise ici, zone de travail, et raccorder la comp à euh, la zone de travail, voilà. Donc, euh, première chose à faire, ça va être de détourer ce petit, euh, ce petit tatouage, tout simplement, alors c'est la marque de l'outsider, donc ce qu'on va faire, je sélectionne notre rush ici, et je vais le dupliquer en faisant CTRL-D, paf, voilà, dupliquer. Ok, donc ensuite on va se mettre à un moment où on le voit bien, donc vous euh, voyez, ici ça me paraît pas mal. Là, je vais zoomer un petit peu dessus, tac. Donc pour zoomer, je maintiens la touche ALT et euh, je fais jouer la molette, tout simplement. Euh, ce qui est bien, c'est que ça zoome en fait là où vous visez avec votre curseur. Voilà, donc c'est plutôt pratique, moi je l'utilise assez souvent. Donc là, vous pouvez voir que, <rire> que c'est assez pixelisé, euh, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se remettre tout simplement en résolution intégrale, voilà, pour bosser là-dessus ça va être plus facile. Vous allez cliquer sur la touche, enfin vous allez appuyer sur la touche G de votre clavier, ça va vous permettre de sélectionner ce petit outil, l'outil plume, qui permet de créer des masques. Alors vérifiez que votre rush supérieur, donc celui du dessus, euh, soit bien sélectionné, et une fois que c'est bien sûr, vous allez, hop, faire le tour en fait tout simplement en faisant des petits points comme ça, vous allez détourer votre tatouage. Voilà, donc j'y vais tranquille euh, tranquillou. J'essaie de, de prendre un petit peu de marge mais pas trop. Voilà alors ça, ça c'est pas forcément utile d'ailleurs de faire autant de points. On va faire euh, plus ou moins dans les angles comme ça. On pourra toujours en rajouter après si besoin. Paf voilà et puis on va faire comme ça et on clique sur le premier pour euh, terminer le masque. Voilà donc une fois que ça c'est fait, notre, euh, on, on peut regarder, on peut, on peut mettre le rush en solo. Voilà, et donc là, on voit effectivement que on a découpé uniquement euh, le tatouage. Par contre, on va avoir un petit problème, je vais zoomer un petit peu dans la timeline, on va avoir un petit problème si on se déplace un petit peu dans le temps, parce que vous voyez que euh, bah, ma main bouge et donc que le masque n'est plus au bon endroit. Donc, vous retournez, donc là, euh, vous avez initialement créé le masque pour que ça tombe bien, et en sélectionnant votre rush sur lequel vous avez fait votre masque, vous allez appuyer sur la touche M du clavier, ça va vous ouvrir ici, masque 1. Et à partir de là, vous voyez qu'on a accès à tracer du masque. Et comme vous pouvez le voir, c'est un paramètre que l'on peut animer ici avec le petit chronomètre. Donc, vous allez cliquer justement sur ce petit chronomètre comme ça. Et vous voyez que ça va vous ajouter une keyframe, donc une, une clé euh, sur votre timeline. Donc, maintenant, le but, ça va être tout simplement euh, de suivre la marque de l'outsider en fonction du temps et donc du déplacement de ma main. Donc, ce qu'on va faire, euh, je vais me déplacer de quelques images, voilà, 4-5 images, paf, en arrière, et je vais sélectionner en appuyant sur Alt ici, donc en ayant toujours l'outil plume, en appuyant sur Alt, je sélectionne tout, et ensuite en venant mettre ma souris sur un des points, je peux tout simplement tous les bouger comme ça ensemble, et les replacer de manière à ce que ça entoure bien le tatouage, sans dépasser de la main, ça c'est très important, il ne faut pas que ça dépasse de la main. Voilà, et donc là, si on regarde, on a sur notre timeline deux keyframes, et si on regarde entre les deux, vous voyez que le masque se déplace automatiquement entre les deux, c'est ce qu'on appelle l'interpolation. Alors maintenant, il va falloir faire ça tout du long, jusqu'à ce que l'on ne voit plus le tatouage, que ce soit euh, au début ou à la fin. Donc je vais continuer tranquillement, voilà. Hop, je déplace, toujours en restant euh, bien dans la main. Hop, on revient encore un petit peu en arrière, et on continue, on continue quelques frames, ok, donc là ça bouge vite, donc il y aura peut-être un peu d'ajustement à faire, on reprend notre petit masque, on vient le mettre là comme ça, vous voyez que là, euh, les perspectives ont un peu changé, donc je vais bouger ce point là, donc pour ça, vous appuyez sur CTRL, ou ALT je crois, les deux fonctionnent, oui voilà, hop, vous sélectionnez ce point en faisant comme ceci, et euh, voilà, vous pouvez le déplacer comme ça, il n'y a aucun souci, et pareil, l'interpolation va fonctionner, et là, comme vous pouvez voir, c'est allé un petit peu rapidement, donc le masque a pris un peu d'avance. Alors, on va le recaler tranquillement. On va se mettre entre les deux. Je sélectionne toutes les images. Enfin, toutes les, tous les points, je veux dire. Hop, et on le place bien. Voilà, donc là, ça bouge vachement vite. Alors, on va y aller image par image. Tac Voilà, donc là on est arrivé au début et le euh, tatouage n'est plus visible, donc il n'y a plus besoin d'animer euh, avant ceci. Donc c'est bon, on a fini d'animer pour le début, maintenant il faut aller finir jusqu'à la fin. Donc on retourne ici, donc là c'était un moment où ça ne bougeait pas trop, c'est assez tranquille, donc hop, on va continuer à faire de l'interpolation, hop, je déplace, voilà, comme ça, je vérifie que ça suive bien. Mmh. Là, vous voyez qu'ici, on a un point qui sort un petit peu, euh, et on a du noir, enfin du, du noir, du, du, du foncé, en tout cas du, du fond, qui euh, entre en jeu, et on ne le veut pas, euh, il risque de poser problème par la suite, il va poser problème par la suite d'ailleurs, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner uniquement ce point-là, et chut, on va l'avancer un petit peu comme ça, et bouger un petit peu celui-là, voilà, de manière à ce qu'on euh, toujours garde uniquement la peau. Voilà, ça m'a l'air pas mal, nickel. Ok, et donc là vous voyez que ma main commence à tourner, il y a une rotation qui rentre en jeu, donc il va falloir pas mal modifier la forme du masque. Donc on va y aller tranquillement. Hop, jusqu'ici pas trop de changements, on va se mettre ici. Et... Euh, on va pouvoir en fait y aller quasiment au cas par cas euh, pour tous les points. Voilà. Celui-là on va le mettre ici, il faut pas que ça, que ça sorte encore une fois. Voilà. Tac. Celui-là on, on, on va le. on va regarder. On va, le faire, on va le faire un peu tourner comme ça. On va l'avancer un peu ici. Pour qu'il continue à entourer. Ouais, c'est vraiment de l'ajustement de points. C'est vraiment hyper simple. C'est juste une question de patience. Vous pouvez aussi euh, casser, quand vous avez, vous voyez, des, petites, euh, des petites barres comme ça qui vous permettent de faire des courbes, vous pouvez les casser. Euh, en termes d'alignement donc ça peut être assez utile ici en l'occurrence ça va me servir donc vous voyez je vais faire comme ça et là en maintenant alt on a une sorte de petit angle qui s'affiche euh, au niveau du curseur hop je vais prendre ceci et vous voyez que l'autre ne suit plus donc ça permet en fait voilà d'avoir des angles coupés quoi et ça peut être assez pratique dans certains cas donc c'est un petit peu long à faire mais euh, c'est absolument nécessaire pour la suite donc prenez votre mal en patience ok donc voilà là on a une rotation rapide donc ça va être la fin euh, on va se positionner correctement ici. On va y aller image par image en fait. Tac. Ça commence à être bien rapide. Voilà, donc je pense que c'est bon. Le prochain, il n'est pas visible, donc on va pouvoir euh, dégager tout simplement. On va pouvoir euh, virer ce masque. Et euh, on le dégage, on le met à côté, on s'en fiche. Voilà. On a notre zone. Euh, on va pouvoir d'ailleurs la délimiter. Je vais aller, donc en, encore une fois en utilisant la touche mage pour euh, m'aligner directement avec les keyframes. Je vais aller me mettre sur la première et on va prendre le curseur, on va le mettre, on va, euh, je, je, comment dire, je vais rogner la vidéo comme ça, hop, ici. Et je vais faire pareil pour la fin. Hop, on va zoomer un petit peu pour être sûr. Et euh, voilà, normalement, oui c'est ça. Hop, on peut se mettre là. <coughs> ok. Donc super, on a notre vidéo euh, du, du tatouage, d'ailleurs, si on le cache, on peut regarder en lecture directement ce que ça donne. Voilà, tout simplement. Ça ne casse pas trois pattes à un canard pour l'instant, mais vous inquiétez pas, ça va devenir stylé. Donc, à partir de là, c'est là que les choses deviennent intéressantes. On va utiliser des effets, tout simplement, pour bidouiller un petit peu les couleurs de euh, ce masque-là, donc euh, le masque que, que, qui, qui est visible actuellement pour tout simplement en faire un cache de luminance. Donc pour ça, on va utiliser le contraste présent sur cette image, entre la peau et le noir du tatouage, et il va falloir l'augmenter tout simplement en, euh, en bidouillant un petit peu avec euh, diverses corrections colorimétriques. Donc tout d'abord, on va le passer en noir et blanc, tout simplement. On va utiliser l'effet teinte. Correction colorimétrique, teinte. Donc je le prends, et je le glisse tout simplement sur mon futur cache de luminance. Paf voilà. Donc là, comme vous pouvez voir, il est passé en noir et blanc. Je vous montre avec et sans. Euh, enfin, avec et sans. Avec, sans, avec. Voilà. Donc, on va laisser avec. Euh, mais c'est pas fini. Maintenant, il va falloir ajouter un autre effet. Un effet qui s'appelle niveau. Hop, avec un X. Voilà. Correction colorimétrique, toujours. On va prendre l'effet niveau et on va le rajouter ici. Paf Et donc là, le but, en fait, ça va être de rendre le tatouage complètement noir et de rendre la peau complètement blanche. Parce qu'en fait, si vous regardez ici... Euh, bah en fait ce ne sont que des nuances de gris hein, La peau ici à beau être claire Ça reste du gris, c'est pas du blanc Et euh, le noir ici euh, est plus foncé Mais ce n'est pas du noir, c'est euh, du gris foncé Donc On va utiliser en fait les petits curseurs ici Dans l'histogramme Ici on a le curseur qui correspond au noir Qu'on va pouvoir remonter et donc euh, rendre l'image plus sombre Et ici on a le curseur Correspondant au blanc qu'on va pouvoir descendre Et euh, contraster encore plus l'image Donc <coughs> le but ici Ça va être de remonter un peu les noirs comme ça afin de rendre le tatouage bien noir, comme ça, voilà. Ça m'a l'air pas trop mal. Et ici, on va prendre le curseur des blancs, et on va le descendre, afin de rendre la peau complètement blanche. Et donc après, il va falloir jouer avec ces paramètres, pour corriger les défauts qu'on a encore ici. Vous voyez que le tatouage n'est pas encore parfaitement noir, il y a des espèces de petites rainures. Donc on va continuer à bidouiller avec ça, on va remonter un peu les noirs, voilà, ça m'a l'air pas mal comme ça. Alors, il ne faut pas que ce soit non plus complètement collé les deux, parce que sinon, regardez, si on zoome, là, on a vraiment plus que du noir et du blanc, et du coup, bah, on a un petit peu un effet de, de pixelisation, et c'est pas forcément ce qu'on veut. Euh, un effet un peu plus dégradé, comme ça, un peu plus soft, euh, sera plus joli euh, au, sur le résultat final, en tout cas. Donc, je vais continuer. Je pense qu'on peut remonter un peu les blancs, et peut-être ramener un peu les noirs, comme ça. Mmh. Ça m'a l'air pas mal. Le but étant bien évidemment que euh, tout ce qui est peau soit bien blanc et euh, tout ce qui est tatouage soit bien noir. C'est-à-dire que voilà, si par exemple on a euh, quelque chose comme ça, c'est pas bon. Parce que là, regardez, on a des petits bouts de peau euh, qui sont devenus noirs et euh, c'est absolument pas ce qu'on souhaite. Euh, parce que ce faisant, eh ben, euh, les petits bouts de peau ici vont être affectés par les effets qu'on va euh, rajouter dessus par la suite et donc vont euh, s'allumer alors qu'on n'a pas envie qu'ils s'allument. Voilà. Donc je pense qu'on va rester comme ça, ça me paraît pas mal. <rire> voilà. Donc on va descendre ça, tac. Et euh, dernière étape, c'est d'ajouter un effet de négatif. Tac. Négatif. On le prend, et paf, on le rajoute dessus. Et donc là, on a la peau en noir et le tatouage en blanc. Et c'est exactement ce qu'on veut. Pourquoi Parce qu'on va utiliser ce calque en fait comme cage de luminance, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, ça va permettre euh, à un calque, à un autre calque, donc en l'occurrence euh, un truc qu'on va. Qu une sorte de lumière diffuse qu'on va rajouter par la suite. Euh, de rester focalisé, entre guillemets, euh, de ne, ne s'afficher en tout cas que sur les parties blanches du cache de luminance qu'elle utilise. Donc en l'occurrence, la lumière ne sera visible qu'aux endroits où euh, on a du blanc, et là où il y a du noir, rien du tout. Donc c'est exactement ce qu'on voulait, c'est super, voilà, on peut regarder depuis le début, voir ce que ça donne. Voilà on a notre petit tatouage en mode tache blanche qui nous sert donc de cache de luminance. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire, on va sélectionner le calque ici présent, donc qui est notre cache de luminance, et on va le renommer en appuyant sur Entrée. Cache de luminance, voilà, comme ça au moins, c'est clair, c'est super. Ok, donc la prochaine étape, ça va être tout simplement de créer un solide euh, de la couleur que vous souhaitez. Moi, je vais utiliser du blanc parce qu'on peut toujours le régler de toute façon derrière. Donc Clic droit ici, Créer »,« solide. Alors là vous pouvez l'appeler comme vous voulez, blanc uni 2, on s'en fiche un petit peu. En l'occurrence je vais l'appeler euh, marque de l'outsider. Oups, raté, l'outsider, voilà puisque c'est le cas. Euh, qui est donc ici de la définition euh, de votre composition. En l'occurrence moi c'est de l'ultra HD. Et euh, tout le reste, voilà, c'est ça se met à l'échelle de votre composition en fait. Ok. Voilà, donc là, on a un énorme rectangle blanc qui vient de se former. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le prendre ici et on va le caler juste derrière le cache de luminance. Voilà. Et là, ici, vous allez aller dans cette petite colonne. Alors, si vous ne l'avez pas, vous allez cliquer en bas ici sur « Option mode ». Voilà, ça vous permet de changer un petit peu l'affichage. Nous, ce qui nous intéresse, c'est cette colonne ici, « Cache ». Vous allez dans « marque de l'Outsider », le cache, vous le sélectionnez et vous allez cliquer sur « Luminance »,« Cache de luminance ». Et voilà. Donc là, vous avez l'impression que ça n'a rien changé. Mais en vérité, ce que ça fait, c'est que le cache de luminance maintenant est invisible. La seule chose qui est visible, c'est le blanc, donc le solide blanc qu'on a, qu a créé tout à l'heure, mais uniquement visible à l'endroit où on avait du blanc sur le cache de luminance. Par exemple, là, si euh, je désactive le mode solo sur les deux caches pour afficher euh, tout simplement bah, le, la, la, la vidéo de base derrière, paf voilà, on a une marque de l'outsider qui est blanche et qui suit parfaitement. Qui suit parfaitement ma main. Voilà. Et donc ça, c'est hyper pratique parce que ça va vous permettre d'appliquer des effets, des effets de lueur diffuse directement là-dessus, euh, sans euh, devoir faire du tracking ou des, des trucs comme ça. Voilà. On a un.. On, on utilise vraiment euh, un, un truc qu'on a tracé à la main. Et donc forcément, ça va suivre parfaitement vos mouvements. Par exemple, quand vous pliez les doigts, et ben ça va suivre votre, la tension de votre peau tout simplement, et donc ça va se déformer avec, et c'est selon moi la méthode la plus réaliste, en tout cas dans les méthodes simples, c'est ce qui va donner le rendu le plus réaliste. Donc je vous montre un petit peu le rendu final vite fait pour vous refaire voir à quoi ça ressemble. Voilà. Donc vous voyez que là j'ai rajouté pas mal de lueurs diffuse une sorte d'effet un peu de fumée, et ça suit parfaitement ma main, et on a vraiment l'impression que j'ai un, un truc en, en feu quoi au dos de ma main. ok donc à partir d'ici, il y a pas mal de trucs à faire. Déjà, on va devoir créer l'effet de lueur diffuse, et euh, pour qu'il se voit mieux, on va aussi étalonner un petit peu la, la vidéo, donc changer un peu les couleurs, euh, afin de mettre en valeur cette marque, et puis de donner une ambiance un petit peu plus dishonored tout simplement, à la vidéo. Donc vous voyez qu'ici, on a une ambiance beaucoup plus sombre, j'ai baissé l'exposition, et euh, j'ai rajouté également euh, des petits effets de courbe, histoire de donner un look un petit peu euh, cinématographique, ainsi que euh, les magnifiques bandes noires qui font plaisir euh, pour un petit euh, rendu en format cinémascope. Tout d'abord, je vais prendre le blanc uni et je vais le régler sur la même durée, en maintenant Shift encore une fois, que euh, le petit cache de luminance juste au-dessus, puisqu'on sait que c'est exactement la durée euh, de visibilité du tatouage à l'écran. Donc voilà, comme ça au moins c'est plus clair. Je vais sélectionner les deux calques, clic droit, précomposition. Là je vais l'appeler... marque de l'outsider, euh, vous faites comme vous voulez, le nom n'a pas vraiment d'importance, c'est juste pour que vous vous puissiez vous y retrouver facilement. Voilà, c'est juste euh, pour vous. Ok, donc transférez tous les attributs dans une nouvelle composition, et je vais cocher également, régler la durée d'une composition en fonction de la durée des calques sélectionnés. Hop, et ok. Voilà. Et donc là, regardez, on se retrouve avec un seul, euh, un seul, euh, une seule composition en fait, un seul élément visible que l'on peut activer ou désactiver comme ça et euh, qui se retrouve au bon endroit, euh, à la bonne durée, etc. Voilà. Donc il faudra pas le déplacer, évidemment, parce que sinon, bah, ça décale tout. Hop. <coughs> Donc vous le laissez là, comme ça. Et à partir de maintenant, on va pouvoir lui appliquer des effets euh, pour obtenir un petit peu ce qu'on veut. Donc en l'occurrence, vous pouvez par exemple euh, ajouter un effet de lueur diffuse. Paf Voilà. Donc ça permet de générer une sorte de glow, comme ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est pas exactement ce que je cherche, et c'est pas assez euh, personnalisable à mon goût. Euh, notamment au niveau de la couleur et tout, c'est un petit peu galère. Moi, personnellement, j'utilise une autre méthode, euh, peut-être un peu plus, un peu moins propre, peut-être, mais qui marche euh, tout aussi bien, voire mieux. Donc je vais vous montrer, on va supprimer cet effet. Et je vais tout simplement dupliquer cet effet de marque de l'outsider. Donc euh, en fait, vous le sélectionnez et vous faites CTRL-D, paf, dupliquer. Et donc à celui-là, je vais appliquer un effet de flou, gaussien qui est ici, netteté flou gaussien, Paf, je vais le mettre euh, dessus, alors je vais le mettre plutôt sur celui qui est derrière, parce que l'ordre d'affichage, évidemment euh, c'est dans l'ordre de, des calques de votre composition, un peu comme sur Photoshop, je le mets sur celui qui est derrière, on va zoomer un petit peu, si euh, after veut bien, voilà, tac, et donc ce flou, ce flou gaussien, pardon, je vais le, le régler bah, jusqu'à ce, jusqu ce que ça me plaise, donc là on est à 36, je vais essayer de voir à 50, on peut aussi cacher, Hop, le, le fond, donc la vidéo, euh, afin de se donner une meilleure idée de, de ce à quoi ça va ressembler. Donc là vous pouvez voir, voilà, je, je peux mettre plusieurs valeurs comme ça, et euh, l'idée pour intensifier ce rendu euh, avec euh, vraiment une lueur plus ou moins réaliste, un petit peu donc euh, comme j'ai fait là, moi ce que je fais c'est que je duplique plusieurs fois ce calque, Voilà donc là vous pouvez voir que ça booste vraiment le truc, mais on va pas le laisser comme ça, et là vous allez sélectionner donc, ceux qui sont flous, c'est ceux-là. On peut d'ailleurs changer la couleur <coughs> en jaune par exemple pour euh, se rendre compte que c'est ceux-là qui sont les effets. C'est une petite tête comme ça. Et donc là, on va aller changer la valeur du flou à chaque fois. Donc là, voilà. Donc là, on est à 100. Ici, je vais mettre, je sais pas, par exemple à 200. Ici, je vais aller mettre à 500 peut-être. Et ici, je vais mettre à, je sais pas, à 1000 par exemple. Hop là. Et en fait, ça va vous permettre de faire un flou un peu plus progressif qui sera vraiment intense au début et euh, de plus en plus euh, Comment dire, de, de moins en moins intense vers la fin. Je vais en remettre un au début à 50, pour vraiment intensifier comme ça, et je vais en faire deux autres, hyper, euh... voilà, <rire> euh, plutôt voilà dans des valeurs genre 2000 par exemple, euh, et on va en remettre un second à 2000, je pense que c'est pas trop mal comme ça. C'est peut-être un peu trop brillant, un peu trop brillant pardon, euh, au centre, euh, ah oui, on en a un. On en a deux qui sont à 200. Je vais mettre celui-là, par exemple, à 500. Ok, ça, je préfère comme ça. Voilà, donc vous bidouillez comme ça. Moi, c'est une méthode que j'aime bien. Voilà, donc on a plein de calques différents avec à chaque fois des valeurs de flou différentes. Et euh, voilà, je trouve que là, c'est pas trop mal. Et donc ce qu'on va faire pour euh, leur donner la couleur qu'on veut, parce que là, ici, c'est noir et blanc, hein, du coup. Voilà. Donc là, ça se voit pas encore très bien parce que euh, la vidéo est très claire. Mais euh, on va corriger ça par la suite. Donc, euh, pour leur donner la couleur qu'on veut, moi, je vous conseille d'utiliser l'effet « remplir », qui est ici. Voilà. « Génération remplir ». On va sélectionner le premier. Paf On va mettre « remplir » dessus. Et donc là, vous voyez que par défaut, il est en rouge. Donc, bon, c'est un petit peu moche. Euh, moi, sur ma vidéo... Je l'ai fait en orange, c'est un petit peu la... En fait, dans Dishonored, c'est un peu genre orange, bleu, ça, ça, voilà, ça dépend un peu. Euh, moi, je l'ai fait en orange parce que c'est ce qui ressemble le plus au jeu. Mais là, pour m'amuser un petit peu, parce que voilà, j'ai envie de changer, on va le faire en bleu. Voilà, On va prendre un bleu à... plutôt clair, comme ça, je dirais. Vous pouvez aussi euh, changer un petit peu la couleur du... de cet effet. On va... Voilà, on va prendre un bleu comme ça, très clair. Ok. Et je vais copier cet effet remplir, paf, CTRL-C. Je vais sélectionner tous les autres masques que, où je souhaite mettre les effets et je vais faire CTRL-V, voilà. Et ça va la changer, ça va, enfin, ça va appliquer l'effet sur tous ces masques. Et donc là, voilà on se retrouve avec une marque bleue, enfin blanche, mais avec une lueur diffuse bleue. Et c'est ça qui donne l'impression que la marque est bleue. Donc là, je vais rallumer le masque. Et comme vous pouvez voir, on a une sorte, euh, je sais pas, c'est comme un peu bizarre en fait. On, dirait, on a l'impression que c'est pas une lueur, mais plus de la peinture qui a été appliquée sur ma main. Et pour corriger ça, c'est tout simple. On va sélectionner tous euh, les masques de l'outsider, tous, voilà, même le blanc, et on va aller ici dans la colonne mode, on va sélectionner tout simplement le, euh, le mode de transfert, le mode de fusion écran, paf, voilà. Et donc là, euh, ça agit beaucoup plus comme de la lumière en fait, tout simplement. Vous avez d'autres modes également, mais euh, celui qu'on va utiliser ici, c'est le même qu'on utilise par exemple pour des effets de, de feu, par exemple un, un tir de pistolet, Et eh ben, c'est le mode écran. Ok, donc pour que ça ait un petit peu plus de gueule, parce que là quand même c'est pas terrible, on va sélectionner notre calque, notre comment dire, notre vidéo de fond tout simplement, et on va lui appliquer un effet que j'affectionne tout particulièrement, qui s'appelle Lumetri Color, et qui va permettre en fait d'étalonner, donc de, de changer les couleurs, vraiment de, de, de faire une correction couleur poussée et complète euh, de, de, de, du rush sur lequel vous l'appliquez. Donc hop, on va le prendre, on le met là-dedans, Ok, donc ça se présente comme ça, vous avez correction de base, créative, courbe, roue chromatique, TL, TSL secondaire, oui c'est ça, TSL secondaire, et dégradé. Moi personnellement, la plupart du temps j'utilise courbe et correction de base. Voilà, dans correction de base, vous pouvez, vous pouvez par exemple changer la température, donc pour ceux qui font de la photographie, ça vous connaissez très bien, hop, moi je pense que la température est plutôt bien réglée ici. Euh, ce qui va m'intéresser, c'est l'exposition, parce que clairement, je voudrais donner un effet bah, un petit peu similaire en fait, à ce que j'avais fait là. Et donc pour ça, on va baisser l'exposition. Moi, je vais me mettre à, on va voir, moins 1 peut-être, peut-être moins 2. Je crois que c'était moins 2 sur ma, ma vidéo finale. Quelque chose comme ça. Ouais, c'était probablement moins 2. Voilà, et donc là, on se rend quand même tout de suite mieux compte euh, de la couleur euh, et de, de la luminance, tout simplement, de, de, de cette chose. On peut d'ailleurs changer un petit peu la couleur qui est peut-être un peu trop claire. On va laisser du clair sur, euh, sur les zones légèrement floues mais on va mettre une teinte vachement plus foncée, comme ça un peu, euh, sur les autres. Donc je vais copier encore une fois, on va sélectionner tout cela, virer l'effet remplir et coller le nouveau, voilà. Et donc là, voilà, on a une couleur un petit peu plus bleue, euh, un peu plus sympa, je pense. Ouais, moi j'aime bien. <rire> ok. Après, libre à vous de dupliquer encore, euh, par exemple, vous pouvez très bien précomposer tout simplement cette addition de, de calque, moi ce que je vais faire c'est que je vais le dupliquer encore une fois, paf là on a vraiment un effet de lueur brillante, je commence à, à trouver ça assez cool, ça c'est vraiment une question de goût après, et là vu qu'on commence à avoir un peu beaucoup de calques, je vais tous les sélectionner et clic droit, précomposition, là on va l'appeler euh, glow par exemple, ok, et donc là bim on a notre glow, alors il faut le re-régler attention parce que là vous voyez que ça, euh, ça a complètement euh, foiré un petit peu notre couleur, euh, il faut le remettre en écran, voilà. Donc on va retourner sur notre petit rush euh, et pour lui donner un, un look un petit peu plus sympa on va fermer correction de base on peut éventuellement jouer avec le contraste un peu euh, mais personnellement j'aime pas trop utiliser le contraste ici je préfère aller dans courbe et ici jouer par exemple avec la courbe donc là on est sur la courbe des blancs enfin alpha Donc, euh, en lui donnant une petite forme comme ça en forme de s on va augmenter le contraste euh, Personnellement, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée d'augmenter le contraste, peut-être très légèrement comme ça. Ok, et euh, par contre, quelque chose que j'aime bien faire, c'est déboucher, enfin, euh, comment dire, décolorer en fait un peu les noirs, virer des valeurs dans les noirs, en fait ça donne un, un petit effet euh, un peu sympa. Alors vous pouvez faire, vous voyez, si je monte comme ça ici, on, on a euh, en fait ça transforme le noir en espèce de, de, de gris uni. Alors évidemment, il faut pas trop le faire non plus, sinon ça devient assez moche. Mais si on fait un petit, euh, comme ça, un peu léger, ça peut rendre vraiment pas mal. Je vous montre avec et sans. Donc là, évidemment, il y a l'effet d'exposition, mais regardez, on va, on va faire ça comme ça. Voilà, avec et sans, ça donne un, un côté un peu plus cinématique. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc ça, si vous ne saviez pas, c'est bon à savoir. Généralement, c'est plutôt pas mal utilisé. Et je vais même remonter un tout petit peu les bleus pour donner un côté un peu bleuté en fait à mes ombres, alors très légèrement, faut pas que ce soit, voilà, c'est vraiment très léger, comme ceci. Ok, très bien, ça me convient, je trouve ça pas trop mal, donc si on regarde depuis le début, et on va se mettre en un quart, parce que sinon la machine rame un peu. Voilà, donc là il faut le temps que ça calcule un petit peu, tranquillement. Et bah c'est pas mal Okay. Bon, je crois qu'il aura pas envie qu'on le regarde en vitesse réelle, mais vous avez compris l'idée, euh, je suis plutôt content du résultat, c'est vraiment sympa comme ça. Voilà, donc maintenant que vous savez faire ça, eh bien vous saurez le refaire exactement de la même façon pour la fin de la vidéo. Voilà, Donc ça, on ne va pas s'en occuper, euh, en tout cas pas du tatouage encore une fois, c'est exactement pareil qu'au début. Bon, pour éviter que cette vidéo ne dure trop longtemps, on va s'arrêter là pour cette partie, et on va se retrouver un petit peu plus tard pour finir ce tutoriel dans une seconde partie. Donc si vous voulez être sûr de ne pas la louper, je vous invite à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas également à laisser un like si ça vous a plu, et mettez un petit commentaire si vous avez des questions ou tout simplement une remarque à faire. Moi je vous dis à la prochaine pour la seconde partie. Bye